Hey! Hey! Hey! Salut! Hello! Salut les amis! Donc pour cette vidéo nous sommes accompagnés de Héloïse, hey Elodie, Luna. et dans cette vidéo on va vous parler, on va faire un peu un débat où on va parler donc des relations amoureuses et tout ça, tout ça, tout ça. Donc reste connecté, prends ton popcorn <rire> et on y va! <rire> Avant, on va tous voir un peu notre situation amoureuse, donc comme vous le savez, moi je suis mariée... Héloïse <rire> il y a un ou pas euh, Moi, je suis célibataire, célibatante <rire> Moi, je suis également mariée... Aïe, aïe, aïe, elle s'est mariée il y a pas longtemps ah <rire> Moi, euh, actuellement, je suis fiancée. Donc, du coup la première question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des lieux pour rencontrer l'amour et à l'inverse des lieux où on ne rencontre pas l'amour Oh, bah en fait dans les toilettes tu vois, ce serait bizarre. <rire> <rire> ce serait étrange, -tu, <rire> hein, tu vois, tu vois. <rire> oui, moi en effet je pense qu'il y a des lieux pour rencontrer l'amour et d'autres où il n'y en a pas. Les boîtes de nuit pour moi c'est pas un lieu propice pour rencontrer l'amour, c'est dans oui, le noir. Ouais, c'est vrai. C'est là où les gens euh, sont souvent éméchés pas des lieux sains pour rencontrer l'amour il euh, ya d'autres lieux qu'on pourrait citer mais pour moi il y a des lieux qui ne sont pas propices pour retrouver la personne ouais. de sa ouais. vie et, euh, et pour euh, bah, faire quelque chose de sérieux quoi. Ouais. moi aussi euh, je suis du même avis euh, qu'élodie je pense que oui il ya des lieux en fait euh, où euh, comme tu dis les boîtes de nuit en fait euh, c'est pas un lieu où tu vas rencontrer l'amour tu vois tu sais que dans en, en tout cas pour moi euh, selon euh, mon avis c'est que dans ces lieux en fait tu vas rencontrer peut-être euh, une relation de soi une relation de temps mmh. mais c'est pas un lieu où tu peux te dire que voilà là je vais apprendre à connaître cette personne je vais le découvrir euh, pour construire quelque chose sur le long terme tu vois mmh. il y a ouais comme on dit euh, nous nous sommes, des, nous sommes des femmes chrétiennes il y a des lieux franchement où je dirais que tu peux t'imposer tu peux apprendre à, à connaître cette personne en fait dans des lieux saints tu vois dans des lieux euh, voilà neutre pas euh, des lieux où tu vois la présence même de Dieu n'y pas n est pas tu vois mmh. ouais, clair. et internet vous en pensez quoi euh, pour moi personnellement internet en fait, c'est trop anticipé oh. tu vois tu mets un, une image propre euh... Ouais. les les euh... ça les réseaux sociaux là, les pour euh, contre ça les rencontres virtuelles moi je suis contre je suis suis pas d'accord en fait je suis suis pas d'accord avec le principe parce que je me dis euh, voilà tu peux sur, sur ça en fait tu auras pas la vérité tu vois c'est vrai voilà tu tu sais euh, ouais, c'est ça aux images tu vois et euh, ça Photoshop existe comme... attention <rire> et comme tu vois Dieu aussi tu vois euh... Il a déjà réservé quelqu'un pour toi, tu vois. Donc moi je me dis que comme si tu as déjà réservé le ado qu'il te faut, ok, il fera en sorte que tu le rencontres quelque part. Euh, tu n'auras pas besoin de te dire ouais je vais me connecter sur c'est pas là en fait, c'est pas sur. Euh... Peut-être aussi on peut avoir cette pensée de se dire ben bah, justement Dieu il a créé ça et tout. Peut-être que Dieu voudrait. Euh, Dieu que a créé Internet. Il bon, n'y a pas à créer Internet. Euh, c'est les hommes qui ont créé Internet. Oui, mais si tu veux, c'est un outil, tu vois. Non, quand je disais Dieu, non, pas forcément. C'est mais... un outil que Dieu peut se servir. Voilà, c'est à travers les réseaux ouais. sociaux. Voilà, tu vois. Mais euh, je plus particulièrement expliqué. les sites de rencontre, moi, je pense que c'est toi-même qui fais la démarche ah, d'aller voilà, voilà. chercher euh, tel profil. Ah, moi, je cherche euh, un homme qui a ça parce que sur les sites de rencontres tu as le profil de la personne, ouais. tu as la photo de la personne. Donc, c'est toi qui euh, fait euh, selon tes critères ta sélection mmh. et là c'est comme si tu es au marché tu vas euh, faire tes courses ouais, euh, et tu choisis l'homme de ta vie voilà. moi je, par... je pense que l'amour se base pas sur euh, des critères de ce genre par contre en effet Dieu peut se servir des réseaux sociaux Instagram Facebook euh, voilà qui sont des personnes que l'on connaît généralement qu'on ajoute dans euh, dans nos amis qui nous connaissent et de par euh, fil en aiguille, on parle, on commente une même vidéo. Euh, voilà des liens se tissent. Ouais, c'est différent. Ben, mm -hmm. euh, là, par contre, une, une conversation peut se créer et une mm -hmm. histoire d'amour peut naître aussi à partir et de donc, là. Et donc, oui, là par internet. Voilà, donc là, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend mais ouais. comme je dis aussi, euh, Dieu ne te donne pas l'homme que tu veux, il te donne l'homme qu'il te faut. vois ah, Donc, quand, sur, euh, tu vas sur les, ah. quand tu vas sur les sites, <rire> Tu mets celui que tu veux, mais c'est pas peut-être censé celui C'est vrai, c'est vrai. C'est la ouais. phrase euh, exactement. C'est ça. Hein, la phrase à retenir ah, Dieu voilà. te donne l'homme que tu. Enfin, Dieu ne te donne pas l'homme que, <rire> que tu veux, mais il, il, il te, te, te donne, donne l'homme que, que tu veux. En plus, c'est qui veut Donc, je retiens la phrase. non. Dieu ne te donne pas l'homme que tu veux, mais il te donne l'homme qu'il te faut c'est la euh... ouais, ouais, ouais, mais... petite parenthèse c'est <rire> ma, pus... ma cousine en fait c'est pour ça elle est intelligente non. <rire> <rire> mais juste par... petite parenthèse euh... moi justement petit mot de témoignage dieu se servi de facebook pour qu'arios et moi on reprenne contact ouais, on se compris. connaissait depuis l'âge de 12 ans oh. mais s'il n'y aurait pas eu facebook Étant donné que quand on est jeune, souvent, bah, on n'a pas le téléphone, on n'a pas les portables à l'époque encore, et qu'on habitait loin, ouais. si on n'avait pas messenger à l'époque, on n'aurait pas pu reprendre contact. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien, peut-être en coupe avec un chrétien Ah, euh, ça, ça si c'est sujet très, très Il y, y a un verset qui dit dans la Bible, justement, il ne faut pas se mettre sur un joug étranger. Voilà. J'ai tellement, voilà, c'est... En fait, c'est ça, quoi. Faut pas... se l'expérimenter Non, j'ai pas... <rire> non, mais... Tu vois, t'auras pas forcément les mêmes valeurs. Et ça va bloquer en bout d'un moment. Donc, euh... Moi, ouais, je dis que c'est... C'est un sujet complexe. Mais comme je dis, il faut prendre la Bible comme elle est écrite. C'est vrai que tu dis ne te mets pas sur un jour qui est tranché. ça mmh, c'est clair, c'est clair, mais par contre, par expérience, c'est-à-dire, je dis par expérience, c'est-à-dire le vécu, en fait, des... de mes entourages, en fait, j'ai vu, j'ai vu, il y a des, j'ai vu des sœurs, en fait, elles ont connu, en fait, leur mari euh, actuellement, qui n'était pas, pas chrétien, chrétien de non. base, et, euh, ouais. mais après, ça, c'est très délicat, parce que parfois, l'homme, il devient chrétien juste pour te faire plaisir, ça, ça mmh, peut être ouais, ça... mais parfois aussi, tu peux être cette source de motivation qui fait qu'il rencontre Dieu et que c'est de manière sincère, tu vois, donc, c'est pour ça que je dis que c'est très délicat. Et aussi, euh, c'est-à-dire que dans cette situation-là, il faut te mettre à prier. C'est là que la prière, elle devient franchement importante. Mmh. Parce que tu peux être celle qui l'attire à, à, à, à la parole de Dieu, mais il peut être aussi celui qui te la fait chuter. c'est en fait. C'est délicat. Voilà, tu vois, c'est délicat. délicat. Et tu ne peux pas dire, je vais prendre un non-chrétien en pensant le convertir directement et... Ouais. Oui, peut-être il va être... Il va se convertir, mais ça... ça et aussi, en fait, c'est une que Toutes tes actions ont toutes tes passe, actions des passe. conséquences. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu choisis, par exemple, tu sais que tu l'aimes et tout, et qu'il n'est pas chrétien, et que tu, tu le tends à devenir chrétien, certes, ça peut finir bien, c'est-à-dire que le gars, il devient chrétien, ou la femme, ça peut être aussi dans l'autre sens, la, la femme, elle devient chrétien, elle, elle devient vraiment un élément serviteur pour l'éternel. Mais tu verras que dans ton histoire, en fait, tu as eu des, des galères, tu as eu des difficultés que peut-être que tu n'aurais pas eu s'il si était déjà chrétien. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu peux, quand je dis tu peux, c'est-à-dire que quand tu fais le choix de prendre un, un autre chrétien, oui. il faut savoir que tes choix, ils auront des conséquences après. Tu bien vois, c'est-à-dire que Dieu, il peut te bénir, mais comme sache bien. que le, le fait que tu as fait ce choix-là, il y aura des conséquences avec. Tu auras des hauts, tu auras des bas, comme tout le monde et tout, mm -hmm. mais peut-être les difficultés que tu vas passer, ce ne sera pas des difficultés que tu aurais passées s'il était déjà. Exactement. Tu mm -hmm. vois, c'est pour ça que je mm -hmm. dis que, voilà. C'est délicat. Après, il euh, faut toujours dire qu'il faut mettre Dieu en premier. Ouais. Donc, tu mets Dieu en non, premier dans la façon, personne. Si tu vois, avant de, de vraiment employer le terme « couple », avant de dire, ah, je me mets en couple avec une personne non chrétienne, alors que tu sais qu'elle est non chrétienne, essaye d'abord de passer par l'étape, fréquenter la personne, afin de voir quelles sont ses intentions. Si tu l'amènes à l'église, vraiment, est-ce qu'elle va venir pour toi Est-ce qu'elle sera ouverte à ça ouais. Réellement. Et en fonction de ça, tu vas voir ses intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises, et euh, quel est son état de cœur, en fait. Est-ce qu'elle va vraiment euh, te suivre pour euh, s'intéresser plus à l'évangile, parce que tu lui parles de Dieu est-ce qu'elle va s'y intéresser pour toi Ou est-ce qu'elle va vraiment prendre le temps chez elle après une fois que vous ne vous voyez plus Est-ce qu'elle prend le temps vraiment d'étudier la question mmh. Donc euh, c'est tout ça euh, qu'il faut se poser comme question avant aussi de se mettre en couple mmh. officiellement. Oui. Et après quand tu fais le choix comme a dit l'une-mila, vraiment de te mettre en couple avec cette personne, ben là tu sais ben, que, où tu vas. C tu, voilà. es, là tu as décidé de te mettre en couple avec un non-chrétien, c'est toi qui as fait ce choix c'est à tes risques et périls. Voilà. voilà. C'est soit à double tranchant. Soit, soit toi, tu l'amènes, tu l'attires vers Christ, soit il va t'amener vers le monde ouais, tu te perdre la foi. Et ensuite, euh, les conséquences euh, arriveront. Quoi. Voilà. Et du coup, une femme qui n'était pas chrétienne, qui était en couple avec un non-chrétien, qui devient chrétienne. Elle continue sa relation, elle continue face à sa relation. Attends, je pas compris. Ah. Genre, moi, je ne suis pas chrétienne. Mm -hmm. Et du coup, je suis en couple avec un gars qui n'est pas chrétien oui. non plus. Et un jour, je rencontre Dieu. Mm -hmm. Mais lui, ça fait genre trois mm -hmm. ans qu'on est ensemble. Oui. Vous êtes connus, mais vous n'avez pas forcément eu okay. la foi avant, quoi. Voilà. Mm -hmm. Moi, je me dis, en fait, euh, là, c'est Dieu qui transforme. C'est-à-dire que tu n'étais pas chrétien avant. Euh, Dieu t'a permis en fait de le connaître ok mmh. donc tu es une jeune chrétienne donc ce sera pas du jour au lendemain que tu vas dire hé hey, bon euh, mon gars je crois que tu deviens chrétienne tu auras des sentiments lui aura des sentiments vous avez vécu quelque chose avant quand même donc moi je me dis en fait c'est Dieu qui va te transformer c'est Dieu qui va te donner ce discernement en fait tu vois, c'est-à-dire qu'au début, peut-être que vous allez rester ensemble et tout ça, mais peut-être que tu vas te voir que tu te rapproches plus de Dieu, que tu vas commencer à plus lui parler de Dieu. Et peut-être, les comment dire ça, les points comme que vous aviez, moi je pense que les points comme que vous aviez et tout, tu vois que peut-être que ce n'est pas la même façon que tu vois les choses, tu vois. Ah. Et petit à petit, c'est soit en fait, le gars il va aller dans la même vision que toi, soit en fait, vous allez tu vas voir que voilà, c'est pas le bon qu'il te faut et euh, la distance va s'installer, tu vois. Mmh. Moi, je dis en fait, c'est dans ta marche spirituelle, en fait, tu vois. Quand, quand, quand c'est dans une situation comme ça c'est ta marche spirituelle, ton engagement avec Dieu qui va faire que Dieu lui-même, il va te transformer et qui va faire que si la relation elle fonctionne ou pas, tu vois, mmh. à un moment donné je pense que Dieu il va te mettre euh, devant le fait accompli, il va te dire voilà, ça, voilà ce que la parole est dit, voilà ta situation et maintenant tu dois faire un choix, tu vois mmh. donc c'est ça. Ne pas pour autant délaisser la personne voilà, c'est trop un témoignage oh, voilà. de toute oui. manière après euh, quand on vient de donner sa vie à Christ on n'est pas tout de suite parfait. Ouais, Bien voilà, bon. c'est clair. Voilà, on s'avait trois ans, on est avec la personne. Il y a des choses par contre qui doivent s'arrêter net. Ouais. Si quand vous n'étiez pas chrétien, vous aviez des rapports sexuels, ça, il ne faut plus qu'on ouais, voilà. Parce que tu sais, en temps, maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu sais que c'est péché et tu sais que justement, bah, ça ne plaît pas à Dieu. Euh, donc ça, il faut que tu l'arrêtes. Imaginez qu'il y a un gars. On est marié, mais. Il m'a dit on est marié. <rire> Euh, T'as oublié quelqu'un là. <rire> il y a un, mec, un, un homme chrétien, d'accord dans l'église, il vient vers vous, il dit J'ai eu un songe et l'éternel m'a révélé que c'est toi, ma future épouse. Alors mmh. que es marié. Alors que pas es... forcément marié, Marier pas... ben, marié ou pas marié. Vous marié ou pas marié ouais. Ouais. Déjà, Dieu établit le mariage, je suis marié, voilà, pour ça s'arrête là. tu as menti. Mmh. Tu, tu as menti. Mmh. <rire> <là, rire> <voilà. rire> Basta. Et toi, bye. tu n'es pas marié, tu es fiancé, tu es célibataire ou quoi que ce soit. Moi un gars il vient me dire ouais tu euh, m'as révélé ça j'ai dit c'est bien pour toi il faut qu'il vienne me le révéler. Ah voilà. voilà. <rires> <rires> <Apparemment>. <rires>